Trusslim Rock est un fonds action international. La sélection de en portefeuille se fait selon le process Rock, Return on Customer, qui est un process de gestion unique, propre à Trusslim et qui a pour but de dire une chose, le patron, c'est le client. C'est une approche extra-financière qui nous permet d'avoir le label ISR. Le lien entre satisfaction client et ISR est double. Premièrement, de nombreuses études internationales ont montré qu'il y avait un lien direct entre satisfaction client, performance financière et performance extra-financière. La satisfaction client est bien l'élément qui met en lien la performance financière avec la performance extra-financière. Deuxièmement, la satisfaction client et les stratégies clients mises en place par ces sociétés sont liées aux performances extra-financière des sociétés. Il y a une corrélation claire entre d'un côté les sociétés qui satisfont leurs clients et de l'autre les sociétés qui ont de bonnes performances ESG. Pourquoi Pour trois raisons. Premièrement, le client en 2019 veut une vision totale de la société. Il s'attend à des valeurs fortes. Il veut que les sociétés protègent l'environnement ou respectent les droits de l'homme. Deuxièmement, on ne peut pas imaginer une expérience client solide sans un engagement fort des salariés. Et troisièmement, parce que l'intérêt des salariés, des sociétés, des clients converge vers une raison d'être qui va bien au-delà des intérêts financiers. Depuis le début de l'année, le rebond des marchés actions nous a paru excessif. Certains secteurs nous paraissent survalorisés, d'autres ont vu leurs signaux clients se dégrader. Nous sommes donc restés à l'écart des GAFA et du luxe. Le fonds a donc un positionnement défensif avec une part importante de cash. Ce cash, nous pourrons le réutiliser pour nous réinvestir en fonction des opportunités. Dans les phases de baisse, Trust Team Rock se différencie par trois aspects. D'abord, c'est un fonds qui a une volatilité de 25% inférieure à celle de son indice. Ensuite, c'est un fonds ISSR5. Et enfin, c'est un fonds qui a un bêta baissier de 68%, donc qui ne prend que 68% de la baisse. La Trust Team Rock est un fonds cœur de portefeuille. Il peut être utilisé dans les gestions sous mandat ou en gestion conseillée. Mais aussi en gestion buy and hold pour des investisseurs institutionnels. Ce qui est très intéressant, c'est que Trust Team Rock permet de s'exposer au marché action avec une volatilité plus faible. Et notre volant de cash nous permet de ressaisir des opportunités quand le marché nous paraît à un niveau attractif.